Salut tout le monde, alors on est retrouve pour une nouvelle vidéo Auquel je vais deviner vos dessins que vous m'avez envoyés Bon vous n'êtes pas énormément nombreux mais bon Ce sera une petite vidéo pour ce confinement tranquille Voilà, ouais, j'espère que vous allez bien Sur ce, on se retrouve pour la suite de cette vidéo Alors pour la première image, euh, c'est un Donald Donald, c'est un Donald Voilà, un petit, un petit canard euh, comme il se doit euh, Voilà un petit Donald, je crois, si je me trompe pas. Après, vous me direz dans les commentaires ce que vous vous trouvez comme personnage, etc. Si je me suis trompée, etc. Il faut le dire aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, nous passons à la deuxième image. Alors, ça serait une vidéo un peu très très, un peu courte, je pense. Au moins, ça fera du bien un peu de vidéo courte. Voilà. Nous trompons un chien. Bah, c'est. C'est Dingo, je crois. Dingo, Dingo. Si je me trompe pas, c'est Dingo. Et je crois que c'est dans le même truc que Donald ou de Mickey non dingo bon prêt c'est dingo on passe à la troisième waouh c'est quoi ça c'est tellement bien dessiné que ça doit venir d'un jeu euh, d'un jeu d'horreur sur PC je crois euh, bon, le personnage je ne connais pas le nom le nom du jeu vidéo je l'ai plus en tête mais je sais ce que c'est en gros, t'es dans une genre de map et tu dois aller euh, au générateurs avant qu te, que le méchant euh, t'attrape. Et tu dois activer tous les générateurs, etc. Et lui, ça doit être sûrement un, un, un méchant, peut-être, ou un personnage que tu joues. Voilà, c'est l'un des deux. Mais le nom, je ne sais pas. A vous de me dire dans les commentaires. Nous passons au quatrième. un petit bonhomme Roy. Il est trop bien fait, mais je ne sais même pas c'est quoi. C'est on dirait comme ça. Un dessin comme ça, on dirait un... dans un jeu rétro. On dirait trop dans un jeu rétro. On dirait dans Cancer Rose. Iron Man, mais ça ressemble pas à Iron Man. Plus il a une genre d'épée derrière la tête. Mais qu'est-ce que ça peut être Alors là, je sais, je sais pas du tout. Mais, on dirait un jeu. Je sais pas du tout. Euh... Là, ça me vient pas en tête. C'est pas un truc d'un dessin animé peut-être Ah, c'est peut-être d'un dessin animé le truc là où t'as les, les Power Rangers C'est peut-être les Power Rangers alors Moi je dis c'est un Power Rangers On me dirait dans les commentaires Nous passons à la suite euh, Alors là, ça vient du Roi Lion Je crois euh, Alors c'est pas Simba parce que sinon il y aurait de la part, Mais je pense que ça serait euh, Nala Nasa, Nala je crois Ou Sala, ça Nala Je crois que c'est Nala Si je me trompe pas Ouais dans le Roi Lion Ça doit être l'enfant ou la fille ou en tout genre Je sais plus trop Mais c'est sûr que c'est pas les parents Ou enfin Bref, vous avez compris quoi. On passe à la suite. Euh, alors lui ça vient de Naruto, dans Naruto ça vient Naruto, des qui sont comme ça là. Pas Itachi ou Itach... Kita... Kida... Euh, Attends comme ça Kakashi je crois. Je crois que ça serait Kakashi. Si je me trompe pas ça serait Kakashi. Euh, ouais je vois que ça dans le truc de Naruto. Ça aurait été les cheveux jaunes, j'aurais dit Naruto. Les cheveux gris... Comme ça, il y a d'autres personnages comme ça qui ressemblent j'ai pas le nom, genre je pense qu'on va rester sur du kakashi et nous allons passer à la suite alors là euh, ça vient d'un manga, euh, mais vu que je connais rien au manga alors là, enfin euh, je connais vite fait, de temps en temps j'entends des choses et tout mais je dirais machaka machika mana nashi, je sais pas, alors là pour le nom je sais pas du tout ce que ça peut être En plus les noms des les prénoms des mangas Des fois c'est des prénoms chelous de, Je sais pas, Irama euh... Voilà, je sais pas, mais Enfin, pour ça je sais, je sais pas du tout Mais c'est tellement bien dessiné que je... je vois pas Parce que les mangas c'est pas mon truc Je lis pas de mangas ne toujours pas de manga ni rien C'est compliqué Nous passons, Allez. Nous passons à la suite Alors, nous avons un petit appareil à photo Sympa, très très très sympa le petit appareil photo euh, classique bien fait ouais je dirais un appareil photo peut-être des années 80 90 je ne sais pas mais c'est pas un appareil photo euh, qu'on prend euh, nous les youtube nous les youtubeurs enfin euh, les youtubeurs qui prennent ça c'est plus c'est plus que tu prends en photo quand tu pars en voyage ou peut-être appareil photo euh, appareil photo euh, un peu recyclable ou je sais pas trop quoi ou ré réutilisable ou enfin tu peux sortir des feuilles enfin les tu peux sortir les, les, les photos euh, via un photographe je sais pas pourquoi il te sort ça Puis tu recharges et tu je sais pas enfin bref sur ce on passe à la suite oh, un petit un petit nounours je suis là je sais pas du chien ce petit nounours bon, on dirait trop truc qui est ou allongé en mode euh, comme ça ou alors il est assis mais je pense qu'il l'a allongé ou alors il portait un truc sur son dos genre de gâteau je sais pas bon, il a un petit cœur de être amoureux Ouais, je sais pas trop ce que ça peut être euh, Mais je dirais un petit nounours Mais d'où ça vient Alors là je sais pas du tout à part que ce soit un nounours Un ours pardon euh, Ouais Moi j'en vois pas trop ce que c'est Mais euh, ouais N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous trouvez Et, et, les, per et les personnes qui m'ont envoyé ces images N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'était En réalité Pour savoir si j'avais bien trouvé ou pas Mais bon après je suis pas très très forte non plus Mais bon Après vous dessinez super bien Nous passons à la prochaine image. Oh, mais ça c'est Bart Simpson, mais c'est tellement bien fait. Par contre il a un gros œil par rapport à l'autre, ou voilà, c'est fait exprimer. Je sais pas, ça dépend, dépend peut-être de l'angle de vue. Mais tellement bien fait, le Bart Simpson. Hein. Moi qui ai fait euh, Lisa Simpson, et eh bah ben, toi tu auras fait Bart Simpson. <rire> ça fait mon frère et c'est... <rire> euh, ouais c'est tellement bien fait. Ben, voilà. Je pense que j'aurais, il y a combien de trucs 10 Je crois qu'il y a 10 images. C'est peut-être une moyenne de 4-5 sur 10. Pas top, top, top, mais bon, voilà quoi. Et puis, c'était la, enfin, la dernière photo, la dernière image de vos dessins. Voilà, pas beaucoup de dessins, c'est une petite vidéo tranquille, 5-6 minutes. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Bon, désolé de l'environnement, hein, je fais ça à la va-vite. Alors, euh, voilà, dans son endroit, dans ma chambre quoi. Alors, voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ça, mais bon, vous me voyez toujours en extérieur, très comme ça, mais voilà, hein. le confinement nous fait rester à l'intérieur, et ben oui. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai essayé de trouver au mieux que je pouvais et puis voilà hein, que dire de plus euh, à part vous demander de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous aura plu et de vous dire euh, à la prochaine.